Un miracle euh, se déroule euh, au large des côtes du Finistère sur une petite île, l'île de Bas, euh, où depuis plusieurs soirs un adolescent euh, serait témoin euh, d'apparition mariale, c'est-à-dire ce... apparemment il verrait euh, la Sainte Vierge. Euh, alors personne ne peut le prouver, lui-même euh, ne dit pas exactement ce qu'il voit et c'est pourtant cet événement euh, invisible, hein, cette, euh, cette incertitude-là qui va euh, bouleverser complètement euh, toute la communauté euh, de l'île. En me penchant, en découvrant euh, plutôt euh, la biographie de Sainte-Catherine-Labouré que je connaissais vraiment de, de loin, euh, je me suis intéressée un peu plus largement au phénomène euh, des apparitions mariales qui ont été recensées euh, voilà, tout au, au fil des siècles et, et particulièrement beaucoup en France. Et euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, à la fois un sujet mystérieux, mystique, mais surtout fascinant au niveau sociologique, puisque en fait c'est un véritable catalyseur de toutes les passions humaines, que ce soit la ferveur, l'espoir, l'adoration, mais aussi la colère, la violence, le déni. Et j'ai voulu, au-delà du caractère religieux, au-delà du caractère véridique d'apparition ou pas, euh, j'ai voulu vraiment étudier ce, ce phénomène des foules et, ce, et ces, ces caractères-là euh, sociétaux qu'inspire que, qu en fait ce, ce phénomène des apparitions. Les apparitions mariales euh, seraient euh, les apparitions de la Sainte Vierge qui apparaîtraient euh, alors en général soit à des enfants, soit à des jeunes filles. Euh, les messages euh, qui sont délivrés à chaque fois sont, sont de trois ordres en fait euh, on va dire euh, il y a à la fois des messages d'encouragement d'amour euh, de, euh, de consolation presque des messages d'avertissement euh, aussi et parfois même des messages de menaces euh, tout ça évidemment euh, à prendre avec, euh, euh, avec des gants euh, à, à analyser avec, euh, avec prudence euh, et je pense que le fait qu'en général les foules euh, se déplacent pour voir un voyant, pour voir une extase, pour voir éventuellement une apparition, un miracle, une lumière qui apparaîtrait dans le ciel, une manifestation euh, même de, de la Sainte Vierge qui apparaîtrait la foule, je pense que c'est vraiment ce besoin euh, d'extraordinaire, de merveilleux euh, qu'a l'homme et surtout sans doute euh, le besoin qu'il a de, de penser qu'il n'est pas seul en fait euh, sur Terre. Ce qui m'intéresse c'est euh, lorsque l'invisible soudain surgit dans, dans le monde qui nous est familier dans le monde des sens dans le monde du concret euh, dans le monde palpable on va dire et qui vient euh, complètement ébranler les convictions de, de mes personnages euh, les personnages euh, en particulier dans, dans le roman ne pas. Ne à avoir accès au spirituel ne cherche pas quelque chose de, de, de merveilleux ou d'extraordinaire en fait ça, ça leur tombe un petit peu dessus et j'aime en effet mettre en scène euh, des personnages qui vont être confrontés aux grandes questions et aux questions euh, difficiles puisque j'ai l'impression que la plupart du temps elles s'imposent à nous euh, sans que nous ne le cherchions véritablement et euh, et c'est en même temps euh, fondamental euh, voilà, dans, dans nos existences alors, c'est vrai que j'ouvre euh, le roman à nouveau sur une scène qui se passe en 1830, ce, cette fameuse nuit où Sainte-Catherine Labouré aura eu euh, une apparition de, de la Sainte-Vierge, euh, donc à la maison mère des filles de la Charité, rue du Bac. Euh, après, le roman se passe de nos jours, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de marqueur de temps dans le livre. Il pourrait se passer en 2022 comme il pourrait se passer en 1990, euh, puisque justement, on est sur une île, euh, donc en dehors du monde, en dehors du temps. Euh, J'ai fait euh, vraiment volontairement euh, euh, voilà, en sorte qu'il n'y ait pas de téléphone portable, qu'il n'y ait pas d'ordinateur, qu'il n'y ait pas de 4G. Euh, mais c'est vrai que le 19e siècle... Oui, Me fascine parce que déjà c'est toute la littérature qui vient du 19e siècle. Moi, c'est ma première introduction aux ouvrages, aux auteurs et à mon, à mon amour, à mon goût pour la lecture, que ce soit Zola, Maupassant, Victor Hugo, même Baudelaire. Et il y a quelque chose de à la fois de, de fascinant dans cette époque parce qu'elle est. Elle est plutôt proche de nous, euh, au final, lorsqu'on traverse Paris, si vraiment euh, on met euh, les véhicules et, et les magasins euh, modernes en fait, euh, de, de côté, on, on est à nouveau dans, dans cette époque-là. Et, euh, et elle, oui, elle, elle précède énormément de choses en fait, de, de notre époque. Euh, on retrouve des mœurs, on retrouve euh, des habitudes. Et, euh, et il y a quelque chose euh, de, de mystérieux que, que j'aime bien approcher, que j'aime bien traiter. Oui.